c'est génial. Ouais. Non. Ouais. Attends, attends. C'est pas celui c'est lui. Hop, hop. Charge. Ok. Deuxièmement, pomper l'eau de pluie grâce à un petit moteur. oop mm. mm. Ah... Miam miam les pesticides, miam miam les fongicides De toute façon tu n'es pas là pour nourrir les gens Miam miam les nitrates, miam miam les polyphosphates Ton seul but étant de faire de l'argent Pas l'ombre d'un scrupule jusqu'aux nanoparticules Et une autre hule qu'on devine aisément Des aliments transformés Des petits plats prêts Au lieu de prendre du 12 volts de la batterie, de le monter à 220 et de le rabaisser, là, en l'occurrence, c'est 42 volts, 2 ampères. Ça, c'est un élévateur de tension. Hop, donc je l'allume. Elle marque 36 volts. Et moi, je veux 42, donc je vais écrire 42. Valider ici. Ensuite, je rappuie une fois. Là, il dit 2,8 ampères. Non, moi, je veux 2 ampères. Valider, voilà, et quand j'appuie ici, toc, ça envoie. Alors il essaie d'envoyer 42 volts, mais il ne peut pas parce que euh, la batterie n'est pas encore à 42 volts. Par contre, on voit bien qu'il a 2 ampères et il est quasiment à 80 watts. Et ça, c'est cool Absolument génial avec ce boost c'est que si on voit que le, le, la batterie du vélo tire plus ce que les panneaux amènent et du coup on décharge la batterie inutilement parce qu'on est en plein soleil et bien on peut lui demander au lieu de charger à 2 ampères x 40 volts 80 watts on peut lui demander de charger quasiment seulement 1 ampère et du coup le vélo va absorber seulement plus ou moins 40 watts euh, largement euh, fournis par les panneaux sans même utiliser les batteries et ça c'est super Alors le frigo est branché sur un, un relais voltmétrique et ce relais voltmétrique dit quoi Il dit que, alors là actuellement la batterie est à 13 volts, ici j'ai dit que le relais fonctionne quand la batterie est supérieure à 12,8, s'enclenche, et s'éteint, alors voilà, hop, et il s'éteindra quand la batterie atteindra 12,2 volts. Ce qui fait que le frigo va marcher chaque fois qu'il y aura beaucoup d'énergie, mais quand il n'y aura pas beaucoup d'énergie, c'est-à-dire moins que 12,2 volts, et ben, le frigo ne fonctionnera pas parce que le fricot c'est un bonus et je veux pas que ça empiète sur, le, sur la lumière par exemple je veux pas que ça pénalise la lumière Bonjour. On est perdu, on croit plus rien. Même les vieux, ils ont capté qu'en fait, notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment. Que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, ben, ça reste plutôt à droite. Même ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Et elle dit qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Tout le monde a compris que les infos ça sert juste à nous faire peur En nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre Alors vous les beaux costards qui décidez de notre sort Ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux Construisez vos piscines en fermant toutes nos usines Mais putain faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez